Donc la première chose qu'on aura à faire sera d'aller sur WhatsApp et identifier un sticker que quelqu'un nous aura envoyé, par exemple celui-ci fera l'affaire. Ensuite on va se rendre sur notre navigateur, dans mon cas c'est Google Chrome, et on va chercher l'image animée qu'on veut. Moi, je vais chercher sa Sasuke GIF comme je l'avais même déjà fait. Et je rappelle qu'il ne faut pas oublier d'ajouter GIF à la fin de vos mots-clés parce que c'est ça qui va indiquer au moteur de recherche d'aller rechercher des images animées. Permettez-moi la répétition. Du coup, moi, je vais prendre ce GIF-ci, tant qu'il se charge et je le récupère. Pour le télécharger, il faut juste maintenir son doigt appuyé dessus et cliquer sur télécharger l'image. Maintenant, on va se rendre sur Google et taper GIF .WEBP comme c'est écrit ici. En fait, .WEBP c'est l'extension des stickers WhatsApp. C'est pour ça qu'on va se rendre sur le site EZ de GIF pour convertir notre GIF en sticker WhatsApp dans .WEBP. À partir du site, on choisit le fichier GIF qu'on vient de télécharger, qu'on venait de télécharger, et on clique sur le bouton Télécharger. Là, le GIF est chargé. Mais la spécificité avec WhatsApp c'est que là-bas les stickers sont carrés. Donc on est obligé de redimensionner notre GIF et pour ça on va appuyer sur le bouton Resize. Là je vais mettre en petite taille. Je vais mettre une petite taille, il faut juste que ce soit carré. Donc largeur égale hauteur. Je vais donc mettre 200 partout. Je clique sur redimensionner l'image. L'image est désormais euh, redimensionnée, alors je clique sur le bouton « Convert » ici, puis sur « WEBP ». Ensuite, je valide la conversion. Et voilà. Je peux maintenant cliquer sur « Save ». L'image est donc téléchargée. À présent, on va ouvrir notre explorateur de fichiers. Si vous vous souvenez de, du stickers qu'on a reçu tout à l'heure, alors sachez que c'est lui qu'on va modifier. On va donc dans « Stockage interne »,« WhatsApp ». Média puis WhatsApp Stickers. C'est les stickers qu'on avait au départ ici. Et en profite pour dire que moi j'ai fait en sorte que mon dossier Stickers m'affiche les stickers les plus récents d'abord. Et là, ça me facilite beaucoup le travail. Donc notre stickers de départ qu'on va remplacer par le nouveau qu'on vient de télécharger. Donc pour ça, on va simplement se rediriger vers le dossier où on a téléchargé l'image animée et on la copie pour aller la coller dans notre dossier WhatsApp Stickers. Ok. C'est ici que tout se joue. Il faut copier le nom de ce sticker intégralement. Donc je me rends sur l'option renommer. On le remplace par n'importe quoi vu qu'il va de toute façon être supprimé. Donc c'est bon. Je vais même d'ailleurs le supprimer. Okay. Alors le nom du précédent fichier que j'ai copié, je vais le remettre à la place du nom de notre image animée. Donc je le colle et je valide. Notre image webp a maintenant le nom du précédent sticker. Juste après ça, on va fermer WhatsApp pour que les stickers puissent être chargés au prochain lancement de l'application. Si tu peux vider le cache de l'application, ce sera aussi bien. Donc, je réouvre mon WhatsApp, je rentre dans la discussion où il y avait les stickers de départ, et le voici qui a été remplacé. Tu peux aller au début de la vidéo pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Hein, C'est libre à toi. Je vais donc cliquer sur le sticker et l'ajouter en favori. Là, tout le monde peut en faire tout ce qu'il veut, que ce soit l'utiliser ou le télécharger. Le sticker vient d'être créé. Alors à ce niveau, tu peux déjà liker la vidéo ou t'abonner à la chaîne pour plus d'astuces comme celle-ci. J'essaierai aussi, si je trouve une méthode plus facile, de te la présenter ici. Raison de plus pour t'abonner et activer la cloche de notification. A plus.